Ça tourne 5, 4, 3. Bon courage Applaud Reste en là Allez, t'es bien sûr tout le monde Vas-y Bonjour et bienvenue à What the Fut Qu'est-ce que c'est que ce délire Rassurel WTF Rassurel, rassurel, rassurel Bien sûr, les moments les plus fous de ces derniers jours, du live, du sexy, de l'insolite, bien sûr, et on commence... Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis sur le plateau de l'Académie audiovisuelle tenue par M. Richard Jaufaud. Et Je vais vous le présenter, il est là. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir être avec lui aujourd'hui. Merci de m'avoir invité dans, sur Merci. ton plateau. Merci d'être venu nous voir. Merci, parce qu'il y a une superbe énergie euh, lors de tes formations. Alors, Merci. tu formes, bien entendu, toute personne qui le veut au métier de la télévision. C'est ça. Quand je dis au métier, c'est au pluriel. Oui, oui, plusieurs métiers, animateur, pro producteur, concepteur de programme, euh, chroniqueur, journaliste audiovisuel, en effet, oui. Et donc, j'ai apprécié ta façon, de, ta façon pédagogique, un petit peu paternaliste, très euh, absolument proche des humains, de donner ta formation. Si tu vas au-delà de la formation, tu donnes même des enseignements de vie, et j'ai euh, adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Richard, ça fait des années qu'on se connaît maintenant, et donc, pas pour cette série de vidéos-là, parce que ça, ce sont des vidéos que je prends comme ça à bout de bras, mais quand je fais des vidéos un petit peu plus institutionnelles avec euh, le pied, c'est Richard qui m'a donné pas mal de tuyaux pour m'améliorer, pour améliorer mon, mon, mon image. Euh, oui, mais vidéo. il a fait beaucoup de chemin depuis. Euh, il n'a <rire> plus besoin de conseils. Mais c'est grâce à toi. Donc, Richard est mon mentor en, en images audiovisuelle. Je tenais à le dire ici en public parce qu'il faut savoir dire merci et je tiens à te dire merci. Et je voulais juste euh, que Richard partage avec vous quelque chose qu'il a dit ce soir auprès de tous ses étudiants. Il a parlé de la critique parce que bien entendu, quand on est dans une école, eh bien, la critique est une, est une étape inévitable. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs quelle est ta définition de la critique parce que pour toi, c'est un cadeau. Ce que j'ai dit, c'est ce que, que la critique est un cadeau. Parce que, quelles que soient les raisons pour lesquelles on vous critique, si c'est pour vous donner des conseils, ben forcément c'est un cadeau. Parce qu'on va vous expliquer pourquoi on vous critique. Et dans le meilleur des cas, on va également vous dire comment faire mieux et comment faire en sorte que la fois d'après, on ne vous critique plus. Mais celui qui veut vous critiquer pour vous rabaisser, euh, il faut vous interroger euh, et vous poser la question de savoir pourquoi cet homme-là qui vous connaît peut-être, cette personne-là qui vous connaît peut-être, a décidé de vous critiquer pour vous rabaisser. Quelle satisfaction il peut en tirer Eh bien, c'est quelqu'un qui n'en tire pas de satisfaction. C'est quelqu'un qui vous fait un cadeau, là aussi, parce que quand on vous critique pour vous rabaisser, ça veut dire quoi Ça veut dire je t'admire et ça m'insupporte. Ça veut dire je t'admire tellement que je ne supporte pas t'admirer. Et à cette personne qui vous critique pour vous rabaisser, ne répondez pas avec agressivité, considérez que c'est un cadeau, prenez en considération ce qu'il vous dit. Alors que lui, il n'a pas fait cette critique pour vous donner un conseil, il a fait cette critique parce qu'il il, il est euh, pour lui insupportable de vous, de vous admirer. Et bien cette personne-là, prenez au premier degré la critique qu'il vous donne et dit « tu as raison, je vais faire un effort pour essayer de corriger ça ». Alors s'il est sincère, bon ben on en restera là, s'il n'est pas sincère, ça va l'énerver un petit peu, et c'est peut-être que là, d'une façon amusante, vous aurez votre revanche, mais en tout cas, il n'y aura jamais de conflit. Merci Richard pour cette sagesse, je voulais vraiment que tu fasses ce cadeau à mes auditeurs, merci beaucoup parce que c'est juste une toute petite pépite parmi toutes les pépites que j'ai entendues ce soir, tes mmh. élèves ont beaucoup de chance de t'avoir, merci et puis merci pour tout ce que tu as fait pour moi encore jusque-là et merci pour ton amitié, je tenais à le dire devant tout le monde. Je te remercie et puis c'est moi qui ai beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils ont ce qui ne s'apprend pas. Exactement, je vous dis simplifiez-vous la vie et soyez heureux, à bientôt, ciao.